Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous continuons la création de notre site web. Donc, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, c'est le design que nous sommes en train de d'exécuter. Et voici ce que nous avons fait jusqu'à présent. Alors, on descend, on descend, on descend. On va vite. Ok. Voilà, notre slide que nous avons créé la dernière fois. Qui défile aussi automatiquement. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons parler de l'entête. Okay. Si on regarde de plus près notre tête, on va aller tuer, on va remonter. On a beaucoup de choses. Donc, cette tête quand on regarde, on se rend compte qu'au fait, c'est créé aussi. C'est-à-dire que sur ce site, il devait avoir un, une boutique. Parce que vous avez vu ici, hein, il y a mon compte, euh, panier, tout ce genre. Bon, nous, ce n'est pas un site e-commerce qu'on est en train de créer. Donc tout ça là, tout ce qui est en haut, on s'en fiche, on va pas le, on va pas l'intégrer. La langue, la devise, on s'en fout, s'en fout aussi, parce que ça voudrait dire que c'est un site avec en, en plusieurs langues. Mais nous, on s'en tape. Donc, on va se concentrer sur cette partie. La partie du bas, vous voyez, donc le menu là, il est là. Et, et quoi encore et, et le logo bon pour reproduire ce qu'ils ont fait là hein, euh, sur la version mobile pour nous on risque d'avoir euh, on risque d'avoir deux menus deux menus où on va créer un menu spécifique pour la version mobile on va voir ce qu'on va faire d'accord du coup on va on y va on va aller regarder hein. on va réduit ça aussi tac on va créer notre en tête pour créer notre en-tête, on va quitter cette page. Hein. On, quitte, quitter. on va aller là. Donc, l'en-tête, on, on va la mettre sur la partie générale du site. En-tête, on va l'appeler en-tête site. En-tête site. Ok. Un. Ah. Il nous corrige. Alors. Ah. On va dessus. Donc, on est d'accord, on veut reproduire quelque chose qui ressemble à ça. Voici ce que je vous propose. On y va, on ramène une bannière. Si tu veux bien, tu me laisses la main pour qu'on puisse travailler. Une bannière ou un panneau, hein, c'est la même chose pour ceux qui ne savent pas. Alors, on remonte tout ça. On... Je vais laisser ça pour le moment. Je vais dupliquer ceci dupliquez moi ça vous allez comprendre pourquoi est ce que je duplique je duplique parce que ce, ce carré là ça dépasse ça dépasse ce qui est en haut donc pour pouvoir garder l'effet hein, correctement euh, j'ai deux possibilités soit je le laisse dépasser comme ça et je verrai ce que ça donne quand on va tout importer Soit je m'assure que ça va être bien posé, donc je mettrai je vais mettre une bannière en dessous. Okay. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire. J'évite Je ne veux pas avoir des surprises. Donc on va faire ça avec double bannière. Je vais supprimer. D'abord, je supprime celui-ci. Supprime celui-ci. Je change la couleur. Je change la couleur plomb non non on met couleur toute blanche, on peut réduire un peu. Ouais, je vais réduire ça aussi la taille là. Hop, minimum, hop. Ok, on laisse ça comme ça pour le moment. La couleur là, on va aller, on va la chercher, je ne sais pas ce que c'est exactement. Elle est ici, tac. C'est cette couleur. Donc je retourne là-dessus. Bam, bam. hop, ok on va dessus <rire> on va aller regarder ce que c'est comme couleur bon allez je vais faire ça comme ça je prends hop tac ok je sais pas ce que c'est f6 f7 f7, f7 copier non. f6 f7 f7 hmm. Donc, CTRL V, ça donne ça. Ok, donc on a la couleur. On va ramener une boîte. Une boîte, une boîte, elle est là. On remonte cette boîte. Je ne sais pas pourquoi elle est en dessous. La couleur, je vais centrer cette boîte. Centrer. La couleur de la boîte, c'est ça. On va retourner dessus. Tac. C'est ça donc ok ok bon allez moi je vais être dessus si je prends ça ok donc ça fait e 182 à 8 copier on descend on va changer la couleur de la boîte Hop. e 182 à 8 pourquoi il n'a pas pris un compte Ne me demandez pas parce que j'en sais rien. On retourne dessus. Manifestement, je pas sur la boîte. Ça me tombe. Alors, je vais virer ce test. J'en ai pas besoin. Supprimer. Supprimer. Oui, je veux supprimer. Donc, on a ça. On descend. Le, le, le. Jusqu'à présent, on est pas mal. On va enlever la bordure. On la vire, on n'en a pas besoin. Tac. Elle est là, elle est centrée. Bon, okay. Est-ce que c'est arrondi la boîte Je ferme ça, n'est pas arrondi c'est tout carré. Donc, on va mettre le logo tu et euh, sport et bien-être, on va marquer. D'accord On va mettre ça. Sport et bien-être. Si tu veux bien, tac. Viens là. Sport Sport Spout Alors, sport Et bien être Ok, je vais mettre ça tout blanc Tac, il est là, c'est nickel Oh, qu'est-ce qu'il a celui-là et bien être bien bien être je mets ça couleur toute blanche d'accord et normalement on est bon je réduis ça un peu je centre ça sport oh, purée, pas sport et bien être tac purée D'accord, on a enfin compris. Et euh, le logo, hein, le logo en haut. Le logo en haut, on va aller regarder. Le logo, le logo en haut. Donc, je remonte ça. Bon, nous on va faire ça comme ça. Ah tiens, je peux réduire un peu plus, super. Donc, ce carré là. il fait ça comme ça, et je remonte le truc je centre et je vais dire que euh, en gros il faut mettre un logo élément logo d'accord logo ça doit être tout blanc. Bon, le logo n'est pas obligé d'être blanc. Hein. Vous mettez le, le logo que vous voulez dans la couleur que vous souhaitez. Hein. L'essentiel que ça ressorte hein, sur euh, euh, sur le fond hein, que vous avez mis. Donc si le fond la couleur ne vous plaît pas, vous changez le vous changez la couleur de fond aussi. Et celui-ci on va le supprimé. C'est pas le Covid. Même si c'est le Covid, on s'en fout un peu, parce que vous n'êtes pas à côté de moi. Okay. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Alors ceci dit, j'enregistre tout ça. Alors ceci là, c'est quoi On va virer ça aussi, on en a pas besoin. Tac. Donc ça, on a créé. La partie là, on inclut dans notre boîte. Maintenant, on va rajouter un menu. Tac. Le menu ressemble à quoi On va aller regarder. Donc, euh, voilà. on va rajouter notre menu. Tac. Élément. Menu, menu, menu. On va aller regarder les menus. Les menus ressemblent à quoi Menu. Les menus. J'ai du mal à trouver le menu. Le menu, le menu, le menu. Il se cache le menu, menu, menu. Où es-tu, menu, menu, menu, menu, menu. Ah, il est là. Il se cache, tiens. Allez, on le met là. Ok. Comme vous avez vu, si on fait ça, il y a des parties du menu qui vont qui vont être cachées. Euh qui vont être cachés par le par notre boîte c'est pas ce qu'on veut donc si on veut qu'il y a une partie ici une partie là il va falloir mettre deux menus d'accord ce qu'on va faire du coup on va créer d'abord le menu ok je vais remonter ça je remonte notre menu c'est pas pourquoi euh... quand tu veux hein, tu te mets au dessus parce que là je sais pas Donc on va on va mettre hein, tout, ce, tout ce dont on a besoin sur notre menu. Et, euh, et une fois que on l'a fait, on découpe en deux. Tac. On découpe en deux. Donc là par exemple, on va aller dessus. On va mettre accueil. Accueil purée. C'est où le, le L? Accueil. Okay. On va mettre euh, quoi d'autre? Les cours. Cours. Entrée. on va mettre quoi? Euh, événements. Tiens, service. Bon, on va mettre événements. Euh, On va mettre ici, on va mettre événement événement. On va mettre ça au pluriel Donc là. On, on travaille sur le menu. On va mettre quoi encore? On va mettre quoi? On rajoute un truc, on va l'appeler. coach coach là, par exemple là et 1 2 3 4 5 6 hein, c'est pas mal euh, non. Ouais. 3 de chaque côté attendez on va voir ici c'est 4 de chaque côté bon non s'en fout on met 3 de chaque côté ok après si vous avez plus de choses vous le mettez hein. Euh, donc là on a ça service événement coach contact après si vous voulez si vous voulez euh, parler de vos offres pour mettre vos offres si vous voulez parler des qu'est-ce qu'on a mis aussi je vois ce qu'on a mis on a on a mis quoi nos coachs les offres événements cours donc, euh, éventuellement, si vous voulez mettre vos offres, vous pouvez également vous mettre vos offres. Mais le truc, c'est que euh, c'est bien que ce soit équilibré. C'est-à-dire, s'il y a 4 ici, soit 4 ici. Quoi. Donc, si vous mettez les offres, il, faut, il faudra rajouter autre chose aussi. Vous savez ce qu'on va faire Vous savez ce qu'on va faire On va faire ça comme ça. On va faire nos offres. Nos offres. nous offre et on va rajouter un truc on va l'appeler boutique après c'est vous qui voyez si vous n'en avez pas hein, vous n'en avez pas boutique tac on monte tac et on monte encore tac tout ça c'est super Contacter. Contact. Hop. Ok. Donc, du coup, on a notre menu qui ressemble à ça, qui est tellement long, on dirait un bras. Mais on va réduire ça un peu. On va réduire ça. On va aller dessus. Alors, il est où Il est où Il est où, il est où euh, ce que je cherche c'est les champs articles espacement déjà pourquoi on réduit ça d'accord donc là on peut centrer ça et voir ce que ça donne va tu centre okay. si on centre ça donne ça qu'est okay, ce qu'on va faire maintenant ce qu'on va faire je vais enregistrer tout ça on va aller un peu plus loin on va enlever les fonds d'accord qui sont sur le celui ci C'est l'espacement interne. Je pense qu'on en aura besoin. On laisse comme ça. On laisse au minimum. Et celui-ci, bon, la couleur, on laisse comme ça. Cette couleur, je veux qu'elle soit transparente. Voilà. Est-ce qu'on a une bordure Si on a une bordure, on va la virer. Oui, on vire la bordure. Du coup, on n'a plus de bordure. Et si on passe dessus, ça donne ça. Ah, ah. Donc, nous, on va utiliser la couleur qui ressemble à ce violet-là. Pour faire cet effet. Donc, couleur de survol. On va mettre ça. Oh, C'était E182A8 sauf que on veut que ce soit un peu plus light donc on va mettre un truc de ce genre ok c'est c'est bon couleur active copier on se casse pas la tête on a la même chose ok bon sous-titres les sous-titres, pareil, on fait, le même, on fait la même chose. Hop. Hop. Et comme ça. Ok. C'est simple, comme ça. Ok. Donc, une fois que c'est fait, celle-ci. Normalement. Ok, on va risquer tout ça. Au moment, je suis plus censé avoir le fond, mais je sais pas pourquoi il y le fond. Ah oui, peut-être que c'est la couleur de... Je vais voir si j'ai couleur de ça là. On va mettre ça aussi comme ça. Je veux pas de... Rien. Okay. Super, on enlise de nouveau. Donc là, on est en train de travailler notre menu. Et maintenant que, on va dire que notre menu est prêt, je vais dupliquer ça. Je vais dupliquer ce menu-là. D'accord, je duplique ce menu. Je vais cacher celui-ci. Comme ça, on pourra l'utiliser sur la version mobile. Et ce menu, je vais le dupliquer encore. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que je veux mettre une partie là, une partie là. Donc je le duplique de nouveau. Duplique de nouveau. Et je vais aller dessus. Il y en a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc c'est bon. Je vais dessus. Je supprime. 1, 2, 3, 4. Il en reste 4. Enregistrer. Et là à partir de coach je laisse et le reste je supprime donc je vais dessus tac pardon c'est là 1 2 3 4 enregistré du coup on met ça comme ça et on met ça comme ça je ferme ça j'aligne les deux hop hop Hop. Et je trouve que le travail est super On va enregistrer tout ça Et on va aller regarder la version La version mobile Mais quand vous faites ça, ça veut dire quoi Chaque fois que vous, verez, vous ferez des modifications sur. Donc là par exemple On peut le cacher parce que c'est ce qui a été coupé, et ça on le garde pour la version la version euh, mobile, notre image et logo, on veut que ça soit en haut, celui-là, on veut que ça soit tout en haut, donc celui-ci on dit de descendre, je ne vais pas descendre celui-là, je ne pas descendre, il ne veut pas descendre. Ok, on va les régler son compte, pas de soucis. Euh, si on va dessus, par exemple, là, euh, pour que cette couleur change, là, on va aller sur Burger Menu. Burger Menu, il est où Menu Burger. Et on peut dire, la couleur noire, là, on veut que ça soit euh, pareil. Euh, quelque chose de ce genre. D'accord. Euh, si... On veut que ça soit foncé. On le met comme ça. D'accord Ok. Donc, tout ça, c'est nickel. Et on retourne sur la version PC. On enregistre tout ça. On revient sur la version mobile. Ok. On va régler son compte. Il ne veut pas descendre celui ah oui, c'est parce que c'est, oui, euh... oui, oui, ouais. euh, celui-là il s'est mis, euh... ah. je, vois, je sais pourquoi. En fait, celui-ci s'est mis sous la bannière d'en bas, etc. Mais c'est pas ce qu'on veut. On veut que les deux soient sur la même bannière, soit sur la même bannière. Donc on va faire ça. Et on fait ça. Et comme ça, les deux seront sur la même bannière. Hop. Et là, c'est bien, comme ça. Donc, logo, etc. Si on veut mettre un peu d'espace entre les éléments, on peut le faire. Tiens. Avancer. Mettez un peu d'espace. D'accord. 15. 10. Non, celui-ci, pas du tout. Pas besoin. Okay. Donc, c'est bon, c'est nickel et on enregistre. On a créé notre menu, c'est super. D'accord euh, Si vous voulez rajouter des numéros de téléphone, etc., dessus, vous pouvez le faire. Euh, vous pouvez même mettre un numéro de téléphone directement dans dans le menu. Il y a plein de possibilités. D'accord Vous voulez rajouter un numéro de téléphone hein, ici dans le coin, vous pouvez le faire. Vous voulez rajouter des icônes de, de réseau social, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez aussi carrément rajouter une bannière, le mettre en haut et mettre ces éléments dessus. Donc il y a plein plein de possibilités. C'est vous qui voyez, vous faites comme vous avez envie. J'en ai ça de nouveau hein, au cas où, on ne sait jamais. Et je retourne. Une fois que c'est fait, on va associer euh, cette en tête à notre à notre page d'accueil. On descend tout en bas et on fait en tête, en tête. On enregistre, on republie tout pour que ce soit réellement pris en compte. Chaque fois que vous travaillez là, je vous conseille de republier pour que ce soit pris en compte. Et si on recharge cette page, ça donne ça. D'accord, du coup, nous avons notre, notre menu. Super. Okay. Si on va sur la version, si on va sur la version, euh, la version mobile de ça que c'est pas mal ok bon je ceci dit on continue la prochaine fois avec le pied de page on se retrouve dans dans un prochain cours donc si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne youtube hein, je vous invite à le faire et euh, surtout surtout si vous n'êtes pas encore inscrit sur notre plateforme de formation gratuite je vous invite à le faire parce que tout ce qu'on crée euh, dans, ces, dans ces cours vous pouvez le télécharger gratuitement Schuler Platform. Ciao ciao.